Aujourd'hui, on vous montre comment on fait les valises et comment on voyage quand on prend la route. Il est 6h du matin, on part, on s'en va en voyage pendant 3 semaines dans les maritimes. Ça fait longtemps qu'on a fait un voyage. Fait on a préparé toutes nos choses, là. Euh, la veille, tout est dans l'auto. Il nous reste juste à paquer les petits, et ramasser la glacière. puis on y va. Tu t'es souillé, toi? Tu ah, t'es souillé, Nico? C'est comme ça qu'on packe l'auto. Il y a une grosse valise. 1, 2, 3, 4, 5 petites valises. C'est tout, hein, je pense. On a padé les coins avec euh, des couches. La poussette. C'est une arche pour pouvoir sortir la poussette en tout temps. Oh! Un sac, deux sacs. De la bouffe, un peu de bouffe. Puis en dessous, il y a un petit pot. Il y a un petit siège booster en dessous. Et puis derrière, il y a un parc. C'est ça, les valises. D'habitude, on part plus tôt que ça, mais là, regarde. Ça va tout le monde? On est parti! On aime ça partir tout le matin, ça me permet de faire 2-3 heures de route. Euh, même quand les enfants sont encore endormis, ils se rendorment. Là, on a 6 heures de route à faire aujourd'hui, puis euh, ben, on va arriver à Québec, on va s'installer là-bas, on va manger. Euh, il va rester 4 heures après ça, notre destination. <rire> Alexandre aussi va dormir, là. Moi, je suis plus matinal qu'Alexandre, alors. Euh... C'est toujours moi qui conduis la première shot le matin. Alors, euh, on essaie de voyager assez euh, léger, quoique euh, là, le fait de partir en voiture nous permet d'amener une coupe de choses qu'on n'amènerait pas si on partait en avion. Dans les valises, il y a surtout les vêtements. Alexandre et moi, on partage la plus grosse des valises, mais qui n'est pas non plus une valise... Euh, pleine grandeur là, il y a nos vêtements à nous deux là-dedans et puis il y a aussi comme tout qu ce qui est euh, kit de toilette là. Nos enfants sont dans des petites valises là, de type euh, carry-on. Puis juste ce voyage-ci on en mettait deux par valise. Mais là, euh, Jeanne et Laurent, leurs vêtements sont un peu plus gros là, fait que comme on avait l'espace, ils ont chacun leur valise. Mélodie et Marie Rose en partagent une. Paul et Clément en partagent une. Ça nous le ski, ça. Nicolas et Louis en partagent une. Donc ça c'est leurs vêtements qui sont là dedans. Donc pour chacun des membres de la famille, j'ai amené sept habits ou sept kits ou quoi là. C'est sûr que je vais faire du lavage, mais euh, avec, euh, avec sept, ça me permet de ne pas en faire trop souvent non plus. Des fois, quand on voyage en avion, j'en amène cinq ou six, mais là, comme on avait un peu d'espace, on a sept habits par personne. L'exception à ça, c'est Louis parce que j'étais juste absolument incapable de faire un choix de sept. Cet habit, en plus, lui, quand je faisais le tri de ses vêtements, je me disais « Oh mon Dieu, ça, si j'y mets pas euh, pendant les trois prochaines semaines et demie, ça y fera plus à notre retour Donc chacun d'entre nous euh, porte un de ses sept vêtements, puis on en a six dans euh, les valises Premier arrêt ici au euh, Temiscouata sur la lac On vient de s'arrêter ici pour, la, pour le dîner. Il y a un beau parc. Bon, on s'en sert pas aujourd'hui, mais c'est ici, là. C'est mon kit de château de sable, j'ai plein de petits outils puis des bacs pour faire des châteaux de sable qu'on servira sans doute plus tard. Oh. Drôle, Une autre chose qu'on amène sur la route, c'est des gourdes d'en même. Ça c'est les fameuses gourdes du Costco, on en a emporté trois plus deux petites. Puis Michel elle a souvent son propre pot avec des affaires dedans un peu spéciales. Là, là je fais du remplissage, puis on continue. a arrêté. Puisque notre premier airbnb est à 10-12 heures de chez nous, on s'est arrêté dans un hôtel pour la nuit. On va cacher dans ce coin-là le parc qui rentre lui en dessous. Puis après ça on peut même mettre notre bac devant comme ça. Ouais. Sur la route, on passe par Fredericton, et on s'arrête dans un grand marché public. Wow. Ici on est à Fredericton. On est au Canada, on se croit aux États-Unis parce qu'on pense toujours quand on est en voyage aux États-Unis. Mais non, on est au Canada. C'est cool ici? Ouais. Tu l'as toi aussi? Moi, je ah tout le monde l'a! On a. on a aimé son bon sandwich à crème glacée. Ah, non, mon... Un squeegee? C'est pas quelqu'un qui genre, demande de l'argent pour avoir fait quelque chose? Mais, un squeegee c'est ça. ça c'est un squeegee. Il y en a qui vont te laver ça dans la rue et puis... vont se demander des sous. Mais euh, c'est ça le plaisir. On va faire notre première entrée à la maison, dans... la maison qui est là. Hey, vraiment cool, hein? hey, regarde ça, comment c'est cool. C'est fait du verre moulé directement sur une espèce de gros morceau de bois. Ouais. C'est cool, hein Tu <rire> tu fais semblant de lire, Marie Rose Bye. <rire> bon, hey. Il y a une autre chambre ici à Baldaquin, hey! <rire> Et... On a une fumée. J'ai l'air Ah, double salle de bain avec un seul. Ok, c'est important. une Qui, Marie-Rose? Qui va être le premier qui va aller voir à la sur la berge? Quoi? On y va, let's go. On va être ici pendant une semaine sur l'île du Prince-Édouard. On a loué cette maison-là, sur Airbnb. C'est sur le bord de l'Océan. regardez ça, toutes les affaires rouges ici, hein? Wow! Laura, attends-moi! Aïe, aïe c'est derrière chez nous ça! C'est de l'argile tout ça! Il y a des escargots! On mange tous les escargots à l'ail gratiné! Il y en a partout, oui. Wow! C'est trop beau! Bon, ça c'est dans la cour! Non seulement on a le bord de l'eau comme ça là-bas. Mais il y a aussi derrière nous, on va pouvoir l'explorer un champ de patates. Genre plein de patates de, de l'île du Brésil. On voulait vous montrer comme ça euh, comment on s'est transporté, comment Michel avait préparé ses valises. Puis euh, Je vous salue. On se revoit bientôt. Euh... Il y a quelque chose de croustillant dans le en train de